Atomique. Vous êtes pas prêts. Sanana qui avait repris à mes tags. Ça me gêne. Je crée une lettre en lui disant Ah, oh, tu sais, il y a tout le monde qui dit qu'on se ressemble et tout. Hello. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste deux petites infos à vous faire parvenir. La première, c'est que sur Instagram, j'ai partagé un projet qui me tient énormément à cœur. C'est sur les deux dernières photos Instagram. Donc je vous invite fortement à aller le voir et à liker ou à partager si ça vous plaît. Mais en tout cas, c'est un sujet que j'avais vraiment très envie de faire. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'ai ouvert un Patreon. C'est un endroit où vous pouvez me soutenir en faisant des dons mensuels. Et en échange, vous avez du contenu exclusif, des concours euh, et plein de choses dans le style. Donc je vous invite vraiment à me découvrir là-dessus et pourquoi pas à rejoindre la team sur le Patreon Du coup voilà sur ce bonne vidéo Hello hola je sais pas si je monte ou je redescends la caméra pas regardez si je me mets droite on voit pas mes cheveux j'ai mis mes cadres trop haut il y en a tout là haut vous les voyez pas personne ne les voit tout le monde s'en fout c'est la raleuse qui est de retour ça va bonjour bonjour. j'ai fait j'ai commis quelques erreurs qui aujourd'hui euh, me valent euh, des je pouvais me mettre de la javel sur le corps pour oublier ce qui vient pu se passer. Je vais vous les raconter, je vais acquérir mes péchés et ma gênance auprès de vous. Peut-être que comme ça vous ferez pas les mêmes erreurs. Je précise que j'ai commencé YouTube, euh, j'étais plus jeune que ça. Donc on ne juge pas, hein. C'est des actes de personnes plus jeunes, donc on s'autocritique pas un peu, mais pas trop. On apprend de ses bêtises. J'ai commis quelques petites boulettes quand j'ai commencé. Euh, des choses qui voilà aujourd'hui me mettent un peu mal à l'aise. Il faut savoir que j'ai commencé près dans, pas dans les débuts, mais j'ai commencé par un blog. Donc j'ai commencé par un blog, j'avais un blog, etc. Et il faut savoir que j'étais un petit peu la définition du forceur. Hein. Faut aussi Peut-être préciser hein, que je venais pas du tout de la ville. Moi je viens de la campagne. Je venais d'un petit village de 70 habitants. J'avais pas vraiment beaucoup internet et je ne connaissais pas le monde d'internet, etc. Donc voilà, j'ai eu internet après tout le monde. J'étais à la campagne, j'étais loin, recul, etc. Euh, j'ai connu YouTube plutôt tardivement euh, par rapport aux grands youtubeurs que vous connaissez Norman, Cyprien, JoyPhoenix, Soria, etc., etc. Bon, le commencement de ma chaîne YouTube on, on s'en tape. Mais euh, faut savoir que je crée pas mal de tags. J'ai créé donc le Sigma Life et d'autres tags par-ci par-là. Et en fait, je me faisais péter mes tags en fait. Genre les gens reprenaient mes tags et euh, notamment Sanana qui avait à mes tags, le truc de chaussures préférées, et je l'ai eu en travers de la gorge, genre en mode je vais pas la citer parce que je m'en bats les couilles de cette meuf. Beaucoup de personnes reprenaient donc mes tags sans dire que c'était moi. Alors aujourd'hui je m'en royalement évidemment les boulettes, mais à l'ancienne, j'étais une petite meuf qui mettait sa créativité pour euh, se démarquer des jobs, pour apporter l'originalité, pour qu'au final je vous à mes tags par des gens qui me citaient pas. Donc j'étais un petit peu relou là-dessus. Donc j'ai un petit peu fait chier des gens en leur disant, ce serait gentil que quand tu reprends quelque chose, tu cites l'auteur. Donc au début je faisais un petit peu de façon agressive à après, je me suis dit, bon, il faut que tu te calmes. Mais en soi, même aujourd'hui, je trouve ça abusé. Genre, oh, tu reprends un truc à quelqu'un, tu mentionnes, oh, fais pas ton radin. Donc, c'est vrai que, voilà, j'étais un peu, un peu forceur là-dessus, j'assume. Mais c'est grâce à ça que ben, je m'en suis sortie. Genre, j'ai créé mes trucs, j'ai pas piqué des trucs aux gens J'ai créé des vidéos. Et quand je me les ai piqués, j'étais pas contente. Et quand je me les ai piqués par des énormes youtubeuses, tu vois, j'étais pas contente. Genre, je me souviens, euh, aujourd'hui, maintenant avec le recul, je peux lâcher les blazes. Mais par exemple, Oria a repris mes tags, elle me citait. Il y avait Madoli, elle avait repris mon tag, elle m'avait cité. Andrea, qui avait repris un de mes tags soit binôme. Euh, Wendy, Gold Beauty, je sais même pas ce qu'elles sont devenues. Je regarde plus du tout et en fait Sandria m'avait marqué et Wendy Goldbeauty elle, elle voulait pas me marquer elle m'avait dit en gros non euh, va niquer ta race tu vois bon, elle m'a pas dit ça évidemment mais elle m'avait dit oh, oui bah moi je savais pas que c'était toi donc je vois pas pourquoi je te mentionnais bah maintenant je te le dis tu pourrais le mettre non elle a pas voulu le faire Sandria l'avait fait donc ça m'avait fait grave plaisir mais elle non genre t'es qui toi déjà mais euh, c'est pas ça le pire c'est surtout que ouais enfin, voilà on crée des groupes entre nous et on faisait de l'entraide on faisait des trucs comme ça et du coup bah ben, j'envoyais pas mal de messages en mode tu voudrais pas qu'on se fasse de la pub etc, etc. Bon aujourd'hui c'est gênant oui et non enfin je veux dire je commençais sur Youtube je connaissais personne j'ai essayé de, de, de, de, de me démarquer voilà mais je me suis toujours fait la promesse de ne pas faire de collab avec d'énormes youtubeurs tant que j'aurais pas fait mes preuves sur YouTube et ça fait que en gros bah j'ai jamais rien fait un avec personne en énorme youtubeur j'ai toujours refusé les feats alors qu'à l'ancienne quand j'ai commencé YouTube et quand j'ai commencé à percer plein de gens m'en avaient proposé ah bah maintenant plus personne ne propose parce que bah, vu que je perds plus dans ce micro mais ça se fait beaucoup moins aussi mais c'est vrai qu'à l'ancienne et eh bien bah, qu'on m'avait proposé j'avais dit non etc pour les gros trucs parce que euh, c'est bon j'ai pas envie non plus de m'afficher en mode la meuf qui gratte voilà mais euh, voilà du coup on faisait des trucs d'entraide des collabs etc pour percer voilà j'étais un peu relou en message privé je... Voilà, je l'accorde. Euh, deuxième chose, j'ai commencé YouTube. Joy Phoenix. Okay. Elle avait fait une tournée de meet-up et j'y étais allée et j'avais à peine les 10 000 abonnés. A euh, la fois j'étais j'étais personne, mais à la fois je commençais à avoir une petite notoriété dans le, dans le YouTube parce qu'à l'époque 10 000 abonnés c'était déjà un bon début. 100 000 c'était énorme et un million. Depuis le début que j'ai commencé sur YouTube, plus maintenant du tuto mais à l'ancienne, euh, beaucoup de gens m'ont découvert parce qu'ils pensaient que sur les miniatures en fait c'était joy Phoenix. Euh, on me disait tout le temps que j'avais des airs de ressemblance avec EnjoyPhoenix, Phoenix, etc., etc. C'est quelque chose de très récurrent qui venait. Il y a eu des ombres sur des photos, etc. Et moi, genre, j'ai toujours pas forcément. Trouver, enfin vite des fois, plus ou moins, mais c'était cool d'avoir une ressemblance avec Joy Phoenix parce que Joy Phoenix était la numéro 1 par moi et au final, euh, bah, pas mal de gens cliquaient sur mon contenu en pensant que c'était elle et au final, euh, bah, ils s'abonnaient à ma chaîne donc c'était plutôt pas trop mal. Ça en soit, c'est pas gênant, mais bref, je suis allée au meet-up et déjà pendant le meet-up, il euh, bah, y avait des gens qui pensaient déjà qu'on m'a demandé si c'était sa soeur, sa cousine, enfin bref. Aujourd'hui, on me le dit plus du tout, enfin si, des fois encore, mais c'est très rare, mais à l'époque c'était redondant, c'était relou, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là surtout pour parler que du coup, bah, moi j'étais allée au meetup et faut savoir que euh, pour moi, Joy Phoenix, un peu euh, bah, Joy phoenix tu vois genre je commençais youtube j'avais débuté youtube je connaissais pas youtube et c'est une des premières que j'ai commencé à suivre et euh, j'ai lui ai écrit une lettre ça me gêne. <rire> J'écris crée une lettre en lui disant Ah, oh, tu sais, il y a tout le monde qui dit qu'on se ressemble et tout. Et donc, j'avais fait euh, une heure de queue pour faire une photo avec Marie. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, genre, enfin, euh, entre temps, enfin je l'ai vue, je l'ai connue, genre, euh, je discutais avec elle. Mais à l'époque, je me suis tapé une heure de queue et pour lui donner cette foutue lettre que j'aurais. Je crois que je lui Est-ce que je lui ai donné Oui, non, je lui ai donné, malheureusement, je lui ai donné. <rire> je prie de tout mon cœur pour qu'elle ne le retrouve jamais. Parce que cette lettre était si gênante. En plus, je l'ai écrit dans le métro et tout, en mode Ouais, ce euh, serait cool qu'on fasse une collab. Après je savais pertinemment qu'elle lirait pas et je sais pertinemment qu'elle ne l'a pas lu, enfin ou qu'elle s'en souvient pas, ça doit être compliqué à tout lire, mais en soit j'espère qu'elle ne l'a jamais lu, qu'elle l'a jeté, qu'elle ne la retrouvera jamais. Et puis c'est bon, on faut arrêter avec ces lettres là, hein. C'est si gênant surtout euh, qu'après bah je l'ai côtoyé. Et là ça amène à la troisième anecdote, Asiatomique, vous êtes pas prêts. Faut savoir que à l'ancienne aussi j'ai fait un tag sur YouTube, enfin euh, j'ai fait un tag, j'ai fait un genre un classement des youtubeurs les plus excités du YouTube Game, qui n'était pas mon classement à moi, mais le vôtre. Jusqu'à là tout va bien. Le gagnant ça a été squeezie je crois. Moi j'avais lâché en mode j'avais dit en gros pour moi Asiatomique c'est le YouTubeur le plus beau du et euh, cette vidéo a fait beaucoup de vues. Voilà, j'ai dit ça comme ça. Et J'ai passé, passé à autre chose, j'ai fait ma vie. Entre temps, j'ai continué d'avancer ma vie et euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans un live qui s'appelait On s'exprime. En gros, ils m'avaient pas invité parce que euh, je pas assez connue. Donc, on t'invite, on va te mettre dans le public, un peu voyant comme ça. Les gens ils savent que t'es là, tu peux parler. Non, tu peux pas parler en fait. On te paye pas comme ça, tu restes dans le public, tu fermes ta gueule. Et du coup, bon, ça avait fait beaucoup de débats parce que j'allais, en mode, les meuf, euh, pourquoi t'es pas. Enfin bref, j'étais passée en top twitch sur Twitter. Suite à ça, il y avait d'autres gens du public et dont une meuf un garçon qui était venue me voir et qui parlé. Pas sur le live, etc. etc. Donc il s'est venu avec Bastien et ça s'est fait que mais du coup on a discuté tous les deux, on a parlé et tout, je, genre je lui Julie tu connais, etc. Il m'a dit tu connais la vie, etc. Bon bref on a discuté. Et il m'a dit bah tu donneras ta chaîne, j'irai voir. Je dis ok. Et... Je lui ai écrit un mail. Je sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas s'il l'a pas lu, je n'ai jamais osé lui reposer la question. Mais je lui ai envoyé un mail et je sais pas ce que je lui ai dit. Mais en soi, je lui ai pas fait déclarer rien, tu vois, j'ai juste présenté ma chaîne, etc. Et il ne m'a jamais répondu. Coup de dur pour ma fierté. J'avais beaucoup de fierté à l'ancienne. <fix> Aujourd'hui, ça va, je ai dit, le mec il a d'autres choses à faire. Mais bref, j'envoie ce petit mail et tout. Et plus tard, euh, je fais un live. Je crois que c'était avec le roi des rats, enfin bref. Et euh, je suis conversation, il y avait aussi Bastien dans la conversation. Là il y a des gens qui m'ont dit oh les, les, les Bastien sur le chat, Léa Moi je comprends pas trop pourquoi les gens disent ça, tu vois, genre mode ah là, là c'est gênant et mais pourquoi Et là, en fait, il y a quelqu'un qui, bah, qui me rappelle que j'ai quand même dit que pour moi c'était le youtubeur le plus mignon du youtube game. Et en fait, c'est là où c'est devenu gênant dans ma tête. Et je me suis dit, tu lui as envoyé un mail, il a dû voir cette vidéo. C'est gênant, c'est un petit peu gênant, Normalement Avec ah, le recul, les petites gaffes, faut que j'arrête d'envoyer des lettres et des mails. Enfin, surtout que maintenant, je recroise très souvent Marie, je recro trop recroise très souvent Bastien. Je peux être bien évidemment, pas de ça, mais je me dis, ouais, c'est gênant, c'est gênant. Je sais pas s'ils ont lu, s'ils s'en souviennent, on n'a jamais reparlé, mais moi je trouve ça un petit peu gênant parce que c'est pas comme si on était super proches je vais vous raconter juste une petite anecdote qui n'est pas si gênante, mais qui est un peu une gaffe parce que aujourd'hui avec le recul je me dis putain fais chier tu vois genre comme voilà j'ai commencé youtube et je connaissais pas les youtubeurs bah, je suis allé à plein d'événements sans connaître les youtubeurs avec qui j'étais et je les croisais je leur disais bonjour ça va etc je disais c'est quoi ta chaîne etc enfin bref et euh, j'allais souvent aux événements donc j'étais avec mon crew de quatre euh, hugo des questions cons, Ludo, euh, Joe et Franck et euh, d'autres qui venaient enfin bref je Enfin voilà j'avais mon petit groupe je connaissais les petits gens et on était pour la, la vidéo city et on était au, à un d'un bar pour atteindre les réservations et en gros les gars ils avec un mec, genre en mode « Hey, tu vas bien ?» et tout et tout. Donc le mec me dit bonjour, il dit bonjour, bam, bam, bam. Puis il part et puis là je dis euh, « C'est qui <rire> ?» Comme la, à ma grande habitude. Et là on me dit euh, « C'est le grand JD. Ah. » Bah c'est cool, il fait quoi Aujourd'hui j'ai un peu les boules, cool. <rire> sachant que c'est un des seuls youtubeurs que je regarde, que genre je suis une grande fan du grand JD et à l'époque je ne le connaissais pas. Mais je me suis dit putain j'aurais tellement pu euh, lui dire quelque chose de cool, tu vois Ou Peut-être être gênante, lui envoyer un mail ou une lettre, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà du coup c'était ma petite gaffe. Euh. Euh, en fait avant l'ancienne, euh, j'étais une grande fan de Caroline et Safia. Hein. c'est un peu le, le sang de la peine, tu vois. Genre je regardais tout à fond et tout. Elles euh. ont commencé à percer et leur contenu a commencé à de plus en plus ressembler au contenu de Bethany Mota. Pour moi ça ressemblait plus à ça. Il faut savoir que je n'étais pas connue, genre j'étais un petit grain dans le monde de YouTube et euh, j'avais ma page Facebook et j'avais mis un petit message en disant c'est dommage j'adore Car Caro et Safia sauf que le problème c'est que je trouve que leurs vidéos ressemblent de plus en plus aux vidéos de Bethany Mota. Je suis partie faire ma journée tranquilloute pensant que comme d'habitude j'allais avoir quoi 5-6 réponses. Évidemment ça s'est pas passé comme prévu puisque j'ai eu plus de 200 réponses et sur les 200 réponses il y avait des gens qui disaient oui c'est vrai nananana il y a eu beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté envers Caro et Safia Et c'était pas du tout mon intention parce que moi genre je connais pas YouTube je suis un petit riz, je ne sais pas les répercussions de mes paroles et puis je disais beaucoup de choses que j'aurais pas dû lui dire peut-être tu vois parce qu'avec le recul et tout j'ouvrais trop ma gueule j'étais trop en mode, ah non mais moi, j'ai trop ça et tout alors qu'en fait j'étais juste une petite conne tu vois mais à l'ancienne et euh, dans tous ces messages je vois mais évidemment un message de Caro et un message de Safia qui répondait aux commentaires et là je commence un petit peu à paniquer je vais dans les messages privés et je vois que Caro m'a incendié totalement la tête. Euh, euh, non, je reparle aujourd'hui parce qu'il y a prescription, euh, plus que ça date. Elle a dit oui, euh, ça fait pas ce que t'as fait, là. et moi je, moi je comprends pas, genre mais je suis désolée, je voulais pas faire ça, ah, oui c'est ça, nanana. Mais moi vraiment je comprenais pas. Donc ça fait un gros débat, etc. Euh, elle dit Elles disent qu'elles sont déçues et tout, alors quand on se connaît, Nina dans Nineveh, comment tu peux être déçue de moi, on se connaît pas. Mais bref, il y avait quand même des grands tons utilisés en mon égard, en mode je me sentais vraiment comme une petite mère. Nous, on est Caro et Safia, et toi, t'es une petite mère. C'est ce que je ressentais, et à chaque fois je lui disais, mais meuf, c'est pas parce que t'as plus d'abonnés. non mais c'est pas parce que t'as plus d'abonnés que moi, elle disait, la la la. bref une dispute nulle donc euh, moi vu que c'était pas mon but je supprime ce fameux message et euh, évidemment c'était ça ma gaffe et euh, une semaine plus tard donc je continue ma vie je m'excuse évidemment parce que même si je ne comprends pas leur réaction même si je ne suis pas d'accord avec elles je m'excuse parce que bah, je pense que c'est la politesse voilà euh, vraiment à cet instant t je euh, je ne suis pas d'accord mais je m'excuse, mais encore une fois, je me dis que une semaine passe et euh, je pars en week-end. Et quand je rentre du week-end, j'avais reçu une masse de messages. Et en fait, Caro et Safia avaient fait une vidéo poterie où elles étaient dans une école et euh, elles répondaient à des questions un peu sur la poterie. Et euh, ça a fait un gros débat parce qu'on avait eu une embrouille une semaine avant et que là, elle sortait une vidéo poterie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, genre, j'ai eu beaucoup de soutien et beaucoup d'abonnés en fait grâce à ça, parce que il y a toute ma commune, mon noyau de ma commune qui est venu me défendre Corzéa en mode oui, c'est pas parce qu'il y a moins d'abonnés que vous pouvez permettre arrêter de piquer le de travail des autres, etc. Alors qu'en soit, euh, elles ont tout à fait le droit de refaire des vidéos. Euh, poterie hein, c'est tant mieux mais euh, elle disait en mode non on l'a pas copié etc etc et là caro elle a dit un truc qui m'avait fait rire parce qu'il y a abonnée elle a dit oui belle elle a fait des vidéos elle a fait une vidéo similaire il n'y a pas longtemps elle a répondu non mais quand la vidéo de Léa, elle est sortie moi j'étais en train de nager avec des tortues ou des dauphins j'en sais rien genre en mode comme si euh, tu pouvais regarder une vidéo quand elle sortait genre quand t'as fini de nager avec les dauphins quand tu t'es séché tu pouvais pas la regarder mais en soit, moi ça me dérangeait pas du tout qu'elle parle de ce sujet évidemment à l'époque et ben aujourd'hui j'en suis persuadée qu'on s'est embrouillé si on elles sont allées voir ce que je faisais on dit c'est cool on va le refaire mais c'est pas grave genre c'est pas comme si... Avait piqué un tag, Sauf que ça a fait un gros débat et qu'il y a pas mal de gens qui insultaient soit Caro et Safia, soit qui m'insultaient et ça avait fait un gros clash dans les commentaires. Et moi j'avais répondu à des commentaires qui parlaient mal de moi. Euh, J'envoie un message à, à, à Caro encore une fois parce que Safia. C'est pas Safia qui gérait les négociations, c'était Caro. Et donc je lui explique et tout que bah, je trouve pas ça cool de laisser des commentaires qui m'insultent et tout. Et puis elle me répond avec audace en me disant C'est marrant de voir te démener dans les commentaires, hein. tu vois ce que ça fait quand c'est pas gentil contre toi. Hein. <rire> bon, c'est pas grave, genre c'est pas moi qui t'ai envoyé ma commu, c'est pas moi, etc. etc. Je suis pas au courant et surtout je m'en tape. C'est juste que je trouve pas ça cool de se faire insulté gratuitement etc. Elle me dit oui t'as raison et tout. Et elle me dit je vais supprimer les commentaires etc etc on n'en parle plus et puis on fait nos vies. C'est ce qu'elle a fait. Elle a supprimé les commentaires qui m'insultaient et qui disaient que cette vidéo était la mienne. Elle a bien évidemment tout laissé, tous les commentaires qui m'insultaient et euh, je l'ai pris mais genre là, là clairement, genre j'ai détesté Caroline et Safia. Enfin à partir de là je n'ai plus jamais suivi aucune de leurs vidéos jusqu'à que je me dise que oui j'avais en fait merdé depuis le début, que euh, j'aurais pas dû ouvrir ma bouche et que franchement c'est surtout que moi ça m'arrivait beaucoup plus tard une fille avec qui j'avais fait à l'ancienne une genre d'alliance quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et, en fait le fait qu'on a fait une alliance, bah ben, moi ma chaîne elle évolue et pas la sienne puis après bah ben, elle a arrêté les vidéos et moi non et ensuite un jour elle a fait un post mais là c'est différent parce qu'elle me connaissait mais un post où elle disait oui bah par exemple le post il était pas aussi mignonné que celui que j'ai fait sur Carlos Sénapia c'était un poste vénère en disant Léa, si Léa ça, nanana, nanana. Ouais, elle faisait ça, elle forçait nana et dessous il y avait une, de la haine de plein de gens que je connaissais c'est c'est fou, ça va, vraiment J'en parle. Et, euh, et ça m'avait fait vraiment mal au cœur. Et je me suis dit, on contrôle pas ce qui est dit et tout. Et franchement, Caro et Safia, elles avaient déjà, je pense, assez de haine en temps réel pour que j'en rajoute une couche. Mais je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, bah, je me suis excusée auprès de Safia, jamais auprès de Caro, parce que genre euh, aujourd'hui, maintenant, j'ai plus aucune animosité, Je sais même pas ce qu'elle fait. Je la suis plus. Mais c'est vrai que euh, personnellement, j'ai toujours, je me suis toujours rapprochée plus du schéma de pensée de Safia plus que de Caro. Et du coup, je m'étais excusée auprès de Safia parce que je m'en suis quand même voulu parce que j'ai trouvé pas ça cool, que j'ai trouvé que j'étais une petite conne. Voilà. Donc c'était une gaffe que j'ai faite. Et aujourd'hui, avec le je l'aurais pas fait. Mais je pense que c'est tout, hein. je vous ai jamais ai déjà raconté d'anecdotes honteuses de la personne que j'étais avant. Hein. Ben, f... Maintenant je me suis trop... Enfin maintenant je fais attention j'en vois plus de lettres, plus de mail. Je sais pas si vous avez connu les étapes, si vous avez connu les embrouilles moi et Caro et Safia si vous avez connu... Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire et, euh... et puis voilà. Sur ce je fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo <musique>